Alors, <rire> je sais, ça fait bizarre euh, que je fasse ce type de vidéo, mais il faut que je fasse une mise en point. Je <rire> sais pas pour recommencer honnêtement, c'est ouf. Hein. 2021 est une sacrée année Pour vous, comme pour moi. Comme pour ma chaîne YouTube, comme sur Twitch. Car il s'en est passé des choses. Et un signe dans ma vie réelle aussi, hein. franchement, il s'en avait passé des trucs. <rire> Cette année-là, oh, elle va beaucoup me manquer. Alors, je, sais, on, je sais pas par où commencer. C'est pour la première fois que je fais ce type de vidéo sans aucun montage. Je sais pas quoi dire honnêtement. Bon, il y aura quelques montages, mais bon. Alors, on va d'abord commencer par ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, ça fait déjà 3 ans que je suis sur ma chaîne. Et du coup, il faut savoir qu'auparavant, j'ai eu d'autres chaînes, dont le 4, puisque par rapport au passé, j'en avais 4. Bon plus ça ça fait la quatrième du coup et euh, du coup faut savoir que dans ces anciennes chaînes il, euh, il s'est passé beaucoup d'aventures que je peux pas retrouver mais au moins ça me restera de bons souvenirs comme tout celle-ci et si vous me souvenez comme vous avez pu voir dans le stream ou genre je regarde mes anciennes vidéos genre il est, il est tout récent il euh, faut savoir que ces vidéos là de base et c'était sur, une... enfin, sur une chaîne YouTube. De base, elle devait sur une chaîne YouTube, mais j'avais perdu le compte complètement. Et du coup, euh, le fait de voir ces vidéos-là, on fait qu'on en arrive à là. Genre, euh, si vous voulez... Euh... Ah, je sais pas quoi dire. <rire> euh... Genre, le fait que je me mets en termes de montage et... enfin. Tout. le fait que je montre en, en, en caméra et le fait que je fais du montage jamais j'en serais arrivé à là, honnêtement genre, comme par exemple, jamais euh, je dirais au samuel du passé tiens, en 2021, tu seras le monteur d'un youtuber de plus de 1000 abonnés et en, bien sûr, tu seras le, le plus petit youtuber, genre qui est le plus de vues et franchement, si je dirais ça à mon mot du passé euh, je crois que je serais extrêmement étonné quoi et... sachant que la seule chaîne... Qui a beaucoup percé sur une chaîne qui s'appelait euh, Samuel 2.0, ouais. Ça s'appelle euh, Samuel .0. Et euh, du coup, sur sa chaîne là, j'aimais faire mes sketchs et du gaming, etc. Et à un moment, sur cette chaîne, j'avais atteint les 60 abonnés, 70 abonnés. Et pour moi, c'était énorme, même si c'était genre une, une grosse partie de ma classe euh, qui était euh, abonnée à ma chaîne. Mais pour moi, c'était énorme, quoi. Et... Franchement, c'est c'est quelque chose pour moi de 1 de reprendre YouTube après un an, deux ans d'absence, pardon, et de 2 euh, d'avoir une si grosse communauté qui grandit petit à petit au fil des années, et euh, aussi le fait que moi, Just qui je devienne le monteur euh, d'un gros YouTubeur euh, qui s'appelle Fabien, enfin, gros YouTubeur, il a 1000 abonnés, mais bon, pour moi, c'est un grand YouTubeur, et qu'on soit amis, qu'on fasse genre, je crois que 2-3 vidéos ensemble, je crois que c'est ma. Trois, 3... non, oh, c'est ma deuxième fois que je fais des vidéos avec lui et franchement comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos genre où c'était on euh, visite euh, On découvre Icaria, je crois que c'est un truc comme ça le titre, faut savoir que c'est à partir de là, enfin à partir de là c'est genre euh, entre guillemets parce que la fois où je me suis vraiment amélioré en termes de montage, c'était genre lors de la vidéo que j'ai fait pour gens qui s'appelait euh, Sweet Game Doran Blocks. Enfin, j'écoute Sweet Game Doran Blocks, c'est comme ça. Et euh, genre à partir de ce moment-là, genre euh, si vous voulez, euh, le montage, j'ai fait vite, mais pour une fois, ça a fait plaisir à, ma, à, la, à sa communauté. C'est, c'est ouf quoi. Et euh, parce qu'on pouvait voir limite je peux vous mettre un screen d'avant et à, le montage d'avant euh, et d'après sur mes vidéos vous allez voir qu'il y a un changement de ouf que c'est beaucoup plus facile à regarder bon pour certains c'est pas ouf que ça mais bon voilà et aussi euh, franchement c'est aussi ouf, c'est vraiment génialissime quoi euh, pour moi bien sûr hein, euh, que que genre que je reprenne Twitch mais genre que cette communauté de Switch là, elle a augmenté en moins de d'un an déjà, un an que j'aurais pris les streams. Et je suis déjà à 60 followers, c'est incroyable. Enfin, honnêtement, je sais pas du tout quoi dire. C'est... Oh finesse. En vrai, ça... <rire> non, en vrai, 2021, certes, il y a eu la Covid, mais au moins, il y a eu des périodes de confinement. Et c'est plus pendant ces périodes-là que j'ai quand... Bon, déjà j'ai fait mes devoirs comme un grand garçon. Et euh, du coup, j'ai recomm... commencé à faire beaucoup plus de vidéos. J'ai atteint une grosse communauté. Une grosse communauté, façon de parler, mais pour moi, c'est une grosse communauté sur Twitch. Puisque Twitch, c'est moins plus facile euh, d'avoir euh, des spectateurs slash, slash uh, followers. C'est un gros port Et du coup... Euh c'est ouf quoi et euh, du coup euh, comme vous pouvez voir ben je sais pas euh, honnêtement je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage ou quoi parce que je devrais être avec ma famille tout ça j'aurai pas tenté sur mon pc mais genre euh, le fait que mes parents me faire un setup de malade genre euh, voilà euh, au moment vous voyez la vidéo vous pouvez voir que le setup avant et après a énormément changé Puisque eux, ils étaient enfin, ils étaient courants. C'est moi qui leur ai dit euh, que j'avais une chaîne YouTube et du coup ils étaient d'accord. Genre, c'est ouf quoi. Que je suis passé d'un petit setup genre un écran de télé, puisque oui je joue sans écran de télé. Genre un, un seul écran de télé, genre euh, Samsung, qui lagait H24 pour le montage, et une tour euh, qui était pas ouf. Ah, genre un setup, avec une tour de malade, j'ai deux écrans, enfin deux télé, j'ai euh, une good qui permet de contrôler sangs, j'ai déjà une stream deck avec Nagatoro dessus, parce que oui au passage j'ai bien bien regardé Nagatoro, et honnêtement, franchement, allez regarder cet animé. Franchement, allez le regarder, il est génialissime. Et euh... <rire> Et franchement, honnêtement, euh... j'ai... Je veux pas dire que j'ai une chance de malade ou quoi, je sais que certains enfants euh, genre comme dit mon père, c'est enfant dans le monde, on ben passe cette chance là, mais bon voilà quoi. Moi je reste toujours un élève, enfin euh, un enfant banal, qui a une vie banale, toujours déprimé. Mais genre, euh, bon, c'est déprime pas petit à petit parce que... Honnêtement, chaque fois que je fais une vidéo, euh, ça... Ça me fait plaisir en vrai, de... De parler comme ça, de m'amuser surtout quand je suis en vocal avec Immersive, Immersive, Master, um, Anto, autrement, Play, Concode, euh, et plein d'autres personnes que je rencontre dans mes streams. <rire> c'est... C'est génial, quoi. Et <rire> honnêtement, moi tout ce que je voudrais, moi, personnellement, c'est genre euh, qu'on reste en 2021, mais que genre, en vrai, qu'en 2022, au moins, euh, on ait plus histoire de Covid, que le monde soit un peu plus... Euh adaptif quoi enfin à nos besoins et euh... ah oui au passage et eh oui <rire> comme vous le savez bon pourquoi vous avez... bon regardez la vidéo euh, on devait être au moment où genre la première a dû commencer enfin la vidéo a dû commencer mais genre <rire> comme vous le savez j'ai un serveur minecraft <rire> Bon j'ai un serveur minecraft c'est ouf mais il est encore en développement et puis, peut-être que, bon, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ce week-end, vous aurez accès à ce fameux serveur. Puisque l'IP sera sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre. Et ainsi que le serveur Discord, de ce serveur-là. Parce que, ce que vous avez vu là, c'est qu'une petite partie, hein. Peut-être qu'il y a des histoires, hein. Peut-être, hein. <rire> Et si ça, je dis hein. Et puis, euh... <rire> c'est tout ce que j'avais à dire, en vrai, c'est ouf quoi c'est incroyable genre qu'en moins de trois ans même si que la pandémie du corona au moins genre je me suis créé une communauté euh, genre euh, c'est ouf quoi une communauté discord insta twitter euh, discord oula. <rire> discord insta twitter euh, tik euh, YouTube, Twitch, euh, c'est ouf quoi. Genre, j'ai jamais eu ça au passé. Et <rire> déjà, rien que le fait de, de parler, en parler, ça me fait. J'ai le, le sourire aux oreilles. Genre, premier degré, je suis trop content. Et puis, euh, voilà, voilà. Si un jour vraiment je quitterai YouTube, genre, je. Je sais pas. Soit je reste sur ma chaîne et Ou soit je reçois une dernière vidéo et puis. ce sera un énorme best -off. Bon allez, profitez pas c'est cette médale, c'est Just Blacky, qui... Just Blacky vous fait plein de bisous, et on se dit à 2022 les enfants Allez, plus plus